Allô, Guillaume, ça va? Ça va bien, toi? Oui, hey, je voulais te rencontrer aujourd'hui pour te parler de ben, l'enjeu de l'heure, euh, motivation, engagement, participation des étudiants. Ouais. Un petit oiseau m'a dit que euh, tu avais probablement des pratiques exemplaires en classe, puis les étudiants apprécient beaucoup ta façon d'enseigner. J'aurais aimé ça échanger avec toi pour savoir qu'est-ce que tu fais en classe pour euh, susciter la participation des étudiants, puis les garder engagés. OK. ben, Ce que je fais, c'est. Euh... J'essaie de faire des exercices qui sont le plus près de la réalité possible, donc qu'ils vont pouvoir retrouver dans leur vie de tous les jours. Euh, je, les, je change mes méthodes d'enseignement. Tu sais, en fait, je leur pose des questions. Je ne suis jamais tout le temps dans un monologue. Je fais beaucoup. Je les mets en action. Ils sont constamment en action, en fait. Ils sont tout le temps en train de faire un petit quelque chose. Euh, puis C'est de la manière présentement que je fonctionne là, pour, pour les garder engagés tout le long. Puis, bien, j'imagine que ça demande une certaine planification pour, euh, avant d'arriver en classe, en fait, savoir de quoi sera faite une séance de cours puis de quelle manière est-ce que tu vas les garder engagés? Comment est-ce que tu fais pour planifier une séance de cours? Ici, là, euh, ça, c'est l'outil que moi, j'utilise. Première des choses, j'ai... Euh, c'est... Toutes mes planifications de mes cours sont faites sur ce format-là. Euh, si on part du haut du tableau ici, semaine, thème, bien, c'est... Ici, je vous présente mon cours 8, donc du cours d'outils publicitaires. Les compétences que je vais voir pendant mon cours, euh, c'est, j'ai capacité, en fait, capacité 2 et mes capacités 3 qui vont être vues dans la matière de mon cours. Démarche pédagogique et de temps, je vais le voir ensemble, parce que c'est super important, parce que euh, il faut que je me détermine un temps pour garder leur attention le plus possible. Euh, C'est difficile là, pour un être humain normal d'être plus que focus pendant 20 minutes de temps. J'essaie de respecter ça. Euh, donc, ici, je commence avec un cours, un retour sur la matière que j'ai vue de 5 minutes. Ensuite, j'embarque dans, dans ma nouvelle matière, hein, 15-20 minutes, là, euh, top chrono. J'essaie de respecter mon temps le plus possible, surtout dans mes présentations. Mais quand mes étudiants sont en travail, euh, je peux être plus flexible un peu parce que c'est là qu'ils apprennent, c'est là qu'ils remettent, qu'ils qu qu appliquent ce que je viens de leur montrer. Puis, mon cours est vraiment, vraiment beaucoup morcelé. Donc, si je présente une nouvelle théorie, mais ici, je parle pendant 30 minutes. Ce que je leur fais faire, par contre, j'insère des questions avec... Euh, et je leur demande d'aller naviguer sur Internet parce que mes étudiants ont tout un portable. Après le dîner, on part en activité euh, sur la matière qui a été vue juste avant le dîner et il y a une, toujours une présentation. Moi, j'aime beaucoup les faire présenter parce qu'ils apprennent beaucoup en voyant ce que les autres ont fait. Puis, je me garde du temps pour, du, pour le travail de session parce que dans ce cours-là, il y a un travail de session euh, quand j'ai peu de temps comme ça, puis que je n'ai pas le temps de circuler dans toutes les équipes, je vais donner des réunions, mais généralement, j'ai toujours une trentaine ou une quarantaine de minutes là, pour mon, mon, mon travail de session, pour vraiment leur permettre de me poser des questions et de pousser plus loin leur réflexion. Dans mes stratégies pédagogiques, euh, j'utilise du magistral, parce que c'est important, mais j'essaie de le raccourcir le plus possible. Mais j'utilise aussi beaucoup de travail d'équipe, parce que c'est de même que je constate qu'ils apprennent le plus possible. Euh, côté devoirs, dans la section du haut, moi, ce que je leur demande de faire, je ne leur demande pas beaucoup de devoirs, euh, dans ce cours-là, je leur demande d'apporter une revue ou d'apporter une publicité qu'ils ont trouvée dans une revue. Donc, qu'ils vont utiliser pendant le cours. Et ici, dernière colonne, c'est quoi le matériel que je vais avoir besoin ou que mes étudiants vont avoir de besoin. Euh, une présentation PowerPoint et mon ordinateur. Euh, entre autres, si la revue qu'on va avoir trouvée, et des questions. Je les fais réfléchir sur des questions que j'ai préalablement sorties. Donc, ça ressemble à ça, l'outil qui me permet, mon canevas qui me permet de planifier mes cours. Comment tu t'organises pour euh, t'assurer qu'ils travaillent vraiment de façon impliquée quand tu les envoies travailler en sous-groupe? Première des choses, je leur demande de partager leur écran. Fait quand je me présente en sous-groupe, euh, ça me permet de voir ce qu'ils font. Mais je leur demande, je leur pose des questions. Je, leur, je dirige leur réflexion avec des questions en lien avec les théories qu'on a vues auparavant. Donc, euh, c'est ce qui me permet de construire leurs réflexions, puis de, Donc, leur réflexion. Tu leur fournis un questionnaire pour les échanges qu'ils vont avoir en, en ton absence et en sous-groupe. Exact. Comme ça, ça permet de structurer aussi leur présentation qu'ils vont faire un petit peu après. Le document que tu prépares pour les, bien les faire travailler en équipe, peux-tu nous montrer un exemple de ce que tu fais puis à quoi ça ressemble? Moi, ce que j'utilisais dans mes cours, là, un, ça ressemblait un peu, à, ben, ça ressemblait pas mal à ça. En fait, c'est un document Excel partagé avec un onglet par équipe. Euh, je trouvais que la faiblesse du cours, c'était parce qu'il manquait d'exemples. Moi, je voyais un exemple en classe, mais eux, je considérais que pour leur étude, il y en manquait. J'ai décidé d'utiliser ça pour ça. J'ai un onglet par équipe puis, il devait me répondre, euh, entre autres, c'est quoi la publicité. J'ai vraiment des questions précises. Donc, c'est quoi l'objectif de communication? Puis, on voit là que chacune des équipes a rempli le document de façon collaborative. Donc, il y avait une personne qui avait accès au fichier que j'avais rendu disponible sur Léa, rentrait les informations. Puis moi, si je voulais, je pouvais les suivre directement dans le fichier ou aller les voir directement. Donc, ça fait que tu as un seul document à partager avec l'ensemble de ta classe. Il y a une personne par équipe qui remplit, Puis toi, de ton côté, tu peux suivre équipe par équipe en temps réel dans un seul document, ce que chacun est en train de remplir. J'imagine qu'à la suite de ça aussi, tout, toute la classe peut bénéficier de l'ensemble des réponses de toutes les équipes aussi. Oui, effectivement. Puisque présentation en classe, mais l'information qui va se trouver est bonne. puis Ça leur permet de, justement, lors de l'étude, d'avoir sept exemples, parce que j'avais sept équipes en classe, plutôt que de n'avoir juste un, celui que le prof a présenté. Ça t'évite, toi, d'avoir à naviguer dans sept documents différents. C'est vraiment une idée de génie, ça. C'est super intéressant, Guillaume. Merci de me partager ça. En terminant, aurais-tu trois conseils à donner à tes collègues enseignants pour garder les étudiants motivés pendant les périodes de cours? Oui, bien, en fait, euh, premier conseil, de les faire travailler en classe, ça nous permet à nous, comme prof, puis c'est un enjeu particulièrement important là, avec les cours en ligne ou en cours modale, là, ça nous permet d'avoir de la rétroaction. Euh, comment que eux ils travaillent, comment est-ce qu'ils suivent la tâche, mais aussi comment ils trouvent le cours. Est-ce que c'est trop lourd ou est-ce que le rythme est bon et tout ça. Ensuite, deuxième conseil, euh, c'est que, comme vous l'avez vu dans ma planif, euh, je morcelle mon cours en plusieurs petites parties. Donc, je ne suis pas tout le temps en train de parler et je les fais beaucoup euh, chercher ou je les fais. Ils sont tout le temps en action. Puis c'est la partie qu'ils aiment le plus. Puis personnellement, je pense qu'ils apprennent plus en travaillant qu'en nous écoutant. Et finalement, le troisième point, c'est que je leur fais faire des tâches qui sont pertinentes en fait en lien avec la matière vue, mais c'est surtout que. Ça va être repris lors de l'examen. Tu sais, ils ils ne seront, seront pas des culottés rendus à l'examen parce que ce n'est pas de la matière qu'ils n'ont jamais vue. Vu. Ils s'attendent à ça là, avec mes cours. Ben toi, gars, euh, on comprend pourquoi ça fonctionne dans tes cours tout autant de succès. Je te remercie, Guillaume, d'avoir pris le temps de jaser avec moi. Ben merci. Salut. Bye.